Bonjour les amis, devenir trader millionnaire à partir d'un capital de 2000 euros, j'imagine que c'est votre rêve, alors est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez faire Je vous dirais oui et non, tout dépend un petit peu de votre, de votre manière de procéder. C'est clair que bon moi je ne pourrais pas devenir millionnaire avec un capital de 2000 euros, il y en a qui sont peut-être arrivés, on peut gagner des grosses sommes mais la procédure la plus efficace et la plus sûre pour arriver à cela c'est de, si vous n'avez au départ qu'un capital de 2000 euros, c'est de démontrer que vous êtes régulier, que vous avez des gains réguliers avec ce capital et ensuite de montrer cela autour de vous. Ce sera d'abord des amis, votre famille qui eux commenceront à ce moment-là à vous confier de l'argent pour partager les gains que vous pouvez faire de manière régulière si vous êtes une personne sérieuse et qui avait des bons résultats en trading eh bien je peux vous dire que vous aurez très rapidement des gens qui seront intéressés de vous confier peut-être 5 000, 10 000, 20 000 puis après ça peut augmenter 100 000 et peut-être des millions et peut-être qu'à un moment donné après quelques années de trading en étant sérieux et en étant une, donc une personne de confiance vous pourrez effectivement devenir millionnaire en euh, gagnant des sommes importantes en trading. Il y en a qui l'ont fait mais euh, ne vous focalisez pas sur votre capital de départ, il peut être très petit, ça n'a absolument aucune importance. Ce qu'il faut c'est que vous ayez des gains réguliers avec votre manière de, de trader et de démontrer que vous pouvez donc continuer dans le temps à avoir euh, des résultats de cette manière-là. En faisant ainsi, eh bien, vous donnerez confiance aux gens et actuellement vous savez qu'il est très difficile de gagner de l'argent pour les personnes qui ont, qui ont des liquidités, donc ils ne savent plus où placer. Donc les banques ça ne rapporte plus rien, les assurances vie ça ne rapporte plus rien. Donc si vous, vous pouvez démontrer qu'avec votre méthode de trading vous pouvez leur apporter un rendement intéressant euh, avec l'argent qu'il vous confie, eh bien je peux vous dire que ça ne va pas tarder, vous aurez très rapidement des personnes intéressées. Maintenant il faut bien sûr que vous tradiez au moins pendant 6 mois, 1 an et que vous ayez des résultats réguliers avec une méthode de trading efficace et alors vous aurez bien sûr beaucoup d'investisseurs intéressés par, euh, par vous, par votre meilleure manière de, tra de trader et par le rendement que vous pouvez leur procurer. Donc focalisez-vous là-dessus. Devenir millionnaire c'est possible, mais il faut euh, ne pas brûler les étapes, aller petit à petit. Et un capital de 2000 euros pour euh, démarrer en trading, euh, c'est tout, euh, tout à fait valable. Vous pouvez espérer faire euh, ayez un objectif par exemple de 1% par jour. Avec la méthode que, que j'enseigne, c'est quelque chose, un objectif que vous pouvez avoir. Certains jours vous ferez moins qu'un certains jours vous ferez plus mais ça, ça vous donne déjà une idée de ce que vous, vous pouvez arriver euh, à avoir comme résultat euh, tous les mois. Donc vous n'allez pas gagner votre vie avec un capital de 2000 euros et gagner 1% par jour, mais petit à petit ainsi vous pourrez démontrer que vous êtes régulier, éviter les, les pertes importantes. Donc avec les conseils que je vous donne, donc coupez rapidement vos pertes, je vous explique cela dans d'autres vidéos et dans mes formations, donc vous avez ici au-dessus un lien vers euh, mes formations, vous avez formation gratuite pour vous initier un petit peu au trading et ensuite vous avez mes formations euh, payantes si vous voulez aller plus loin et euh, dans mes vidéos je vous montre avec des, des trades live comment vous pouvez faire, comment vous pouvez procéder, comment utiliser les plateformes de trading, comment prendre des positions, comment couper vos bénéfices intermédiaires, couper vos pertes. Donc tout ça je vous l'explique dans mes formations et si vous voulez euh, devenir millionnaire, eh bien certainement que le trading est une des manières d'y arriver, si c'est votre objectif et eh bien je vous souhaite d'y arriver le plus vite possible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu vers le haut, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos, au revoir